Rebonjour, euh, donc Elsa. Moi, j'ai un parcours euh, de formation en sociologie initiale. Euh, j'ai ensuite plutôt travaillé dans le milieu associatif euh, et notamment l'accompagnement d'associations. Et du coup, euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à chercher d'autres outils pour faire ensemble, faire avec plus de soins envers les uns et les autres, les unes et les autres et, euh, et rapport à ce qu'on faisait. Et euh, c'est là que j'ai commencé à découvrir le monde de l'intelligence collective, euh, il y a sept ans à peu près, euh, et que j'ai fait une petite boulimie de formation à partir de ce moment-là, et dans cette boulimie, il y avait euh, Dragon Dreaming, et depuis que j'ai découvert Dragon Dreaming, c'était un peu le, la... La grosse pépite, quand même, au milieu, de... enfin, qui rassemblait pas mal de choses, à mon sens, dans ce que j'avais déjà découvert, du coup, et qui, euh, fait, euh... enfin, qui, du coup, a pris beaucoup de place dans ma vie depuis. Euh... Et donc, euh, voilà, maintenant, euh, bah, vous l'aurez sûrement compris, il y a un réseau Dragon Dreaming France, avec une association maintenant, même, et euh, un réseau international qui est très vivant, et euh, on a des liens euh, vraiment avec d'autres pays. Et donc, j'ai pris. Une, je, au sein de, je fais partie de la collégiale de cette, ce réseau-là, cet assaut-là, et, et on œuvre ensemble avec plusieurs facilitateurs à. à, à je trouve pas le mot que je veux dire, À partager, à diffuser la méthode la méthode Philosophie Matrice, parce qu'on la trouve vraiment profondément sensée. Voilà et mon métier maintenant vraiment c'est facilitation, accompagnement d'équipe et de projets et médiation aussi parce que je suis formée aussi à la gestion de conflits. Voilà pour ma présentation et donc je vas Juste, euh, je suis je te coupe. Euh, juste pour préciser, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, du coup, durant la présentation d'Elsa. Et puis, je les ferai euh, parvenir à Elsa euh, au moment opportun. Et puis, si jamais euh, ce n'est pas opportun, ben, on attendra le temps de questions-réponses. Mais, mais n'hésitez pas à, à poser des questions dans, dans le chat. Vraiment, je vous invite à le faire. Voilà, je te redonne la main, Elsa. Pardon. Merci. Voilà, donc je vais essayer de vous faire euh, une euh, présentation. Euh, la plus euh, je sais pas quoi du moment euh, en tout cas euh, exhaustive sûrement pas parce que euh, Dragon Dreaming euh, c'est quelque chose d'assez euh, géant que j'ai l'impression de moi j'ai découvert Dragon Dreaming en 2019 et j'ai l'impression encore d'avancer à certains endroits et, et c'est aussi quelque chose qui est vivant en fait donc qui évolue. Voilà pour le mot d'introduction euh, et donc, ce que je nommer déjà tout à, dans ma présentation, c'est que euh, Dragon Dreaming, pour euh, nous, ce n'est pas un outil. C'est bien plus qu'un outil. C'est euh, euh, à la fois une philosophie euh, forte et très euh, présente, enfin une philosophie, une éthique euh, très forte et très présente. Euh, c'est aussi du coup un modèle. Donc, je vais développer. Hein. Et c'est aussi une méthode avec une boîte à outils. Mais c'est important pour moi dès le début de poser ça parce que parce que ben, comme plein d'autres choses d'ailleurs, mais euh, ce n'est pas des processus et des outils qu'on utilise. Enfin, on peut, en fait, on pourrait évidemment se servir des outils comme ça, mais ils prennent vraiment sens quand ils sont accolés au modèle que ça, que ça implique et à toute la philosophie que ça sous-tend et que ça, que ça soutient aussi. Et donc, c'est quelque chose qui est au service des projets, de la gestion de projet, on peut appeler ça comme ça, mais qui est aussi euh, au service vraiment de, de, de, du, du système dans son ensemble. Euh, et et l'intention première, quand même, c'était de permettre de, de co-créer ensemble, donc en, en collectif, des projets de manière coopérative, agile et performante. Et donc, les origines, qui est quand même... Ce par quoi j'ai envie de commencer, euh, c'est que donc Dragon Dreaming, ça trouve sa source il y a une trentaine d'années, en Australie, avec, par John Croft et Viviane Elenta, les deux personnes que vous avez en photo en haut à gauche, euh, qui vivaient donc en Australie euh, et qui ont euh, fait émerger la Fondation Gaia en Australie. Et au cœur de la Fondation Gaia, ils ont commencé commencer à, à modéliser euh, Dragon Dream ensemble. Aujourd'hui, John Croft est toujours vivant et il transmet encore, même s'il si il voyage moins à travers le monde. Et Vivienne est décédée il y, a, il y a quelques années. Et donc, on est encore aussi très en lien avec John. Euh, et donc ça vient d'Australie ça vient aussi en fait d'énormément de, de d'années de recherche et d'expérimentation par eux et par d'autres ils n'étaient pas que que eux tout seuls évidemment et au sein de la fondation Égalier avec y avait d'autres gens euh, et, et ils ont modélisé euh, ce, cet outil là qui depuis a évolué qui est, pas, enfin voilà, qui est comme je disais tout à l'heure quelque chose de très vivant mais il s'inspire d'un de, de, certain nombre de choses et donc euh, là je, je, re, je remis les trucs les plus principaux euh, donc le lien avec l'Australie c'est aussi qu'ils bah, ont été en lien avec des abori les aborigènes d'Australie euh, et donc voilà il y, y a une grosse influence de, de ce que pouvaient pratiquer et pratiquent les peuples premiers enfin, voilà cette, cette source là il euh, y a eu aussi un hein, beaucoup de travail avec Joanna Macy qu'ils ont, qu ont beaucoup fréquenté euh, pour ceux qui connaissent c'est le travail qui relie l'écologie profonde et donc il y a des choses dans Dragon Dreaming qui clairement euh, s'inspire fortement de ça enfin reprendre des choses du travail qui relie euh, une grosse influence de Paolo Frère aussi euh, ben je, après je ne vais pas tout développer mais la, théo, la théorie Gaïa de euh, Rosenberg Marshall Rosenberg, la CNV euh, de la théorie des systèmes vivants Gregory Watson, l'école de Palo Alto c'est vraiment les, les principaux euh, sources-influences euh, qu'a constitué la naissance de Dragon Dreaming et son évolution. Je continue. Alors, donc là, je, je suis vraiment dans, du coup, vous donner les bases de la philosophie qui sous-tend qui sous euh, Dragon Dreaming. Euh, et donc il y a trois piliers win-win-win euh, euh, euh, au sein de Dragon Dreaming et que donc euh, l'idée c'est de penser que les services les projets sont au service de ces trois piliers là et donc euh, le premier c'est la, enfin le premier il n'y a pas d'ordre c'est un triptyque quoi. Euh, la croissance individuelle et donc chaque projet est au service d'une forme de croissance individuelle euh, puisque euh, bah, chaque personne au sein du projet je fais partie du système donc mon évolution personnelle influence le système puisque c'est très systémique comme vision des choses, et que donc développer une conscience accrue de soi-même, une, une, de ses émotions, de ses ressentis, de son corps, de ses pensées, de ses résistances, hein, hein, hein, et bien ça c'est euh, recherché, enfin il y, y a une envie de ça pour, euh, dans une certaine euh, pérennisation, enfin pérennisation ou pas d'ailleurs, mais, mais que... Le, ça fait sens que le projet soit au service de ça, et que chaque individu puisse se développer, trouver sa place pour contribuer activement au projet. La, le deuxième pilier, c'est euh, de créer des communautés, des collectifs résilients euh, et, que, et de re -re réaliser qu'en en fait, aujourd'hui, on ne vient plus de cultures collaboratives. Euh, on n'a pas grandi dans des cultures comme ça, euh, en tout cas dans nos pays occidentaux euh, français. Euh, français ou suisse ou <rire> culture occidentale euh, et que ça nous demande de réapprendre à faire ça en fait et créer apprendre à faire ça c'est déconstruire tout un, un paquet de choses et, euh, et reconstruire un paquet de choses aussi et donc que ça demande vraiment un effort aujourd'hui de recréer des communautés authentiques et, et de reconstruire vraiment de la confiance à l'intérieur de ça que ça prend du temps que ça demande de l'engagement et de la responsabilisation individuelle mais, pour accéder, à, enfin pas mais et, pour accéder à la richesse de la diversité de chaque personne qui compose un collectif et une puissante créativité que ça peut libérer. Donc voilà, deuxième pilier, c'est vraiment le côté collectif, le groupe, la communauté. Et le dernier, c'est euh, la terre, le service à la terre, et donc d'avoir, euh, de développer une conscience globale de, euh, bah, quand on développe un projet, en fait, euh, euh, il s'inscrit dans un système plus grand, euh, dans un environnement proche, un écosystème proche, mais aussi plus éloigné, euh, euh, voir euh, vraiment euh, le, le grand du grand euh, la terre et que euh, se rappeler qu'en en fait ce qu'on fait à la terre on se le fait à nous-mêmes euh, donc qui, qui fait aussi le pont avec l'évolution croissance individuelle du premier pilier et que euh, l'intention euh, donc des projets avec euh, avec Dragon Dreaming c'est de, de penser à ces trois niveaux là et que euh, le, le niveau euh, terre global écosystème enfin n'est pas terre que au sens terre terre mais au sens écosystème euh, enfin dans tous les sens du terme, euh, c'est euh, voilà, d'avoir conscience de ça et d'avoir conscience de son impact et d'avoir conscience de la reliance et de la connexion qu'il y a avec, avec tout ça. Et redonner à la Terre en reconnaissance de ce que la Terre nous a donné au sens aussi euh, propre et au sens figuré. Euh, c'est une question qui arrive d'ailleurs régulièrement, est-ce que du coup, euh, c'est que des euh, projets... Euh, euh, lié à l'environnement, enfin, pas forcément lié à l'environnement, mais écologiques, etc. Et pas, forcém... pas forcément directement, mais par contre, c'est juste avoir euh, faire grandir cette conscience que chaque chose a un impact sur son système. Et donc, quel impact ça a et quel impact on a envie de Voilà. C'est bizarre de parler de questions en direct, mais je, vais... <rire> je continue, je m'habitue. Euh... Je n'ai pas l'habitude de parler longtemps comme ça, tu sais. Euh... La philosophie. Donc, il y a des grands... Euh des grands axes qui sont euh, bah, les intentions euh, dans l'utilisation de Dragon Dreaming et dans, le, dans la création euh, de cette méthode, méthode, méthode matrice euh, philosophie euh, Et donc ça, le changement de cap, bah, c'est très lié aussi à, au, au travail de Joanna Macy. Euh, c'est elle d'ailleurs qui a nommé ça le « great turning » en anglais. Euh, et donc c'est euh, de… de Dragon Dreaming est basé sur le principe qu'il est possible d'évoluer vers une culture qui soutient réellement la vie dans sa globalité, une culture win-win-win, donc qui est gagnante pour chaque individu, qui est aussi gagnante pour les collectifs et qui est aussi gagnante pour la Terre et que très souvent on est dans des jeux win-lose, enfin perdant-perdant ou perdant-gagnant ou... Euh, perdant, perdant, j'ai déjà dit. Euh, et que, ben, l'hypothèse posée, c'est qu'en fait, c'est possible de faire des, des, des, choses gagnantes, gagnantes, gagnantes pour tout le monde, pour tout le monde, à tous les niveaux. Euh, le deuxième gros, gros ajout de Dragon Dreaming, enfin, en tout cas, ce que défend Dragon Dreaming, c'est de rajouter, et oh, je vais y revenir dans la, dans le dans la présentation de la matrice, mais c'est rêver, célébrer, et de, rajouter, enfin de se rappeler la dimension si importante du rêve et de la célébration. Et que, ben, on a beaucoup, dans la culture occidentale, été, été habitué à planifier et à faire, mais qu'on a beaucoup délaissé le rêve et la célébration. Et que pourtant, c'est des, des, des, des dimensions et des énergies primordiales pour pérenniser le, le faire planifier. Donc, la méthode nous permet de retrouver notre capacité à écouter, euh, enfin, la méthode invite à ça, à écouter euh, attentivement soi-même, les autres, euh, le vivant, la terre, euh, et nous autoriser à accéder à, la créativité, à, une, à notre propre créativité et à une compréhension plus fine et plus profonde des choses. Et Parce que ces deux dimensions-là aident à ça. Un des autres euh, invitations, c'est d'aller euh, danser avec ces dragons, euh, c'est-à-dire euh, les dragons au sens, euh, les zones euh, parfois d'ombre, les zones qu'on protège, les zones euh, parfois blessées. Euh, voilà, donc c'est se dire qu'en fait il y a ça dans, dans les, les projets font euh, les projets et le collectif enfin le travail en collectif fait émerger euh, réveiller des peurs des croyances euh, l'ego qui peut prendre euh, plein de place et que donc c'est euh, d'être accueillant avec ça et de, de, de leur euh, de les voir en fait aussi de les accueillir de les voir pour pouvoir euh, en faire une force euh, plutôt que quelque chose de bloquant ou de, ou de difficile à, à vivre et que ça, bah, ça aide à retrouver euh, euh, son pouvoir intérieur et son autonomie. Donc voilà, l'invitation vraiment dans Dragon Dreaming, c'est de participer au projet et donc aux actions à l'intérieur des projets avec tout notre être, euh, tête, cœur, corps, et réconcilier les polarités qu'il peut y avoir en nous entre euh, bah, être et faire, entre l'ombre et la lumière, entre, euh, euh, j'en ai pas d'autres qui me viennent, mais je vous laisse me faire émerger des choses avec les polarités, la danse des polarités. Donc, là, je vous ai beaucoup présenté la philosophie, donc euh, ce qui est derrière. Euh, et, euh, et maintenant, au cœur, il y a un modèle euh, qui est la roue des projets, donc la roue de Dragon Dreaming. C'est donc le schéma que vous avez sous les yeux. Euh, qui euh, Ce schéma est composé du coup de quatre dimensions dont j'ai un peu commencé à parler, de deux axes et de à l'intérieur, 16 étapes que vous ne voyez pas là parce que ça ferait beaucoup trop de trucs sur le, sur le texte et beaucoup trop d'infos d'un coup. Mais euh, donc, euh, autre chose, vous voyez aussi les petites flèches, elles tournent dans l'autre sens que le sens des aiguilles du nom. Pour aller à une des premières choses simples, pourrait se dire en Australie, l'autre tourne à l'envers, donc euh, tourne à l'envers. Mais c'est justement aussi pour aller à l'envers de nos façons euh, classiques de penser et de, de, de, de notre structure. Euh, euh, qu'on a bien euh, ancré euh, et donc sortir de ça ben, l'invitation elle est aussi justement tournant à l'envers pour voir euh, ce que ça provoque et donc euh, les quatre dimensions que vous pouvez voir c'est euh, rêve, plan, action, célébration j'ai commencé par le rêve mais en soi c'est une boucle spirale euh, continue et il n'y a pas vraiment de début ni de fin en fait ça dépend auquel moment on arrive quand on commence un projet on imagine souvent commencer par le rêve, au final, on commence un peu entre la célébration et le rêve. Euh, mais voilà, l'idée, c'est que dans un, au sein d'un projet, eh ben, on passe très près par ces, par ces quatre dimensions euh, qui sont donc euh, euh, le rêve, ensuite, on imagine un projet, on le planifie, on le, on le réalise, on le célèbre. Voilà, ça, c'est un peu le, le boucle. Et c'est de, donc, la première intention, c'est de se dire... Sortons du juste plan-action, plan-action, plan-action, euh, pour euh, rajouter euh, autant de, de dimensions de rêve et de célébration, et donc d'équilibrer ces quatre dimensions euh, quand on mène un projet. Euh, et il euh, y a plein de façons de le faire, quoi, euh, de, ré, de rééquilibrer, enfin, de façons de faire. Y a, À l'intérieur de ces dimensions-là, euh, dans la célébration, par exemple, il y a plein de façons de célébrer. Dans le rêve, il y a aussi plusieurs façons de rêver. Mais voilà, à l'intérieur de ça, il y a donc les deux axes dont je vous parlais. L'axe individu-environnement, donc qui va de l'est à l'ouest, individu-environnement, et nord-sud, théorie-pratique. Et c'est aussi comment, à l'intérieur du projet, on voyage dans ces axes-là. Parce que souvent, un projet, il émerge dans la tête de quelqu'un, quelqu'une qui se dit « Ah tiens, euh, j'aimerais tellement qu'il se passe ça, ou ça me... enfin, voilà. hop j'ai une idée j'en parle à quelqu'un d'autre à peut-être encore une autre personne et puis, euh, et puis on commence à rêver ensemble ce projet du coup. et ce projet il devient collectif donc il commence à, à, à voyager sur l'axe individu environnement puisqu'il part d'un individu mais il se, il, se, il se confronte à son environnement euh, il est dans l'axe duo haut théorie puisqu'il est encore très mentalisé enfin c'est mentalisé ou pas que mentalisé mais en tout cas il est pas encore. il est très abstrait euh, et puis on va le planifier et puis là on va euh, être vraiment lié à l'environnement parce que forcément il sort quelque part ce projet enfin, il, il a un, un écosystème dans lequel il, il, il se réalise et puis on passe à l'action on le réalise ensemble on suit l'action, on l'administre on, voilà, on marche à sa façon et là on est vraiment dans la pratique donc le bas de l'axe euh, confronté à la, euh, au fer, quoi vraiment et euh, la célébration, bah, c'est euh, quel bilan on tire de tout ça, quels apprentissages on tire de tout ça, euh, qu'est-ce que ça nous a fait découvrir sur nous-mêmes, sur le groupe, sur le projet, euh, est-ce que ce projet euh, se pérennise, est-ce que ce projet a fait son heure et, et donc c'est la fin, et, et si c'est la fin, comment on le célèbre aussi euh, pour euh, honorer tout ce qui s'est passé, est-ce qu'au contraire ça devient un autre euh, rêve qui prend la suite voilà. voilà pour ne euh, pas entrer dans, dans tout le gros détail, mais pour vous donner un peu l'idée de l'énergie de ce modèle et de cette roue. Euh, et à l'intérieur, donc il y a des étapes parce que, ben, voilà, on, passe, on passe par des petits bouts euh, dans tout ce que je viens de vous raconter. Et euh, aussi de se rendre compte qu'à l'intérieur de chacune de ces quatre euh, grandes dimensions, il y a un truc un peu fractal, show romanes où, euh, en fait, chaque... Euh, on peut retrouver l'énergie de ces quatre dimensions à l'intérieur même d'une dimension. C'est-à-dire que dans le rêve, ben, il y a le côté euh, de, de célébrer euh, euh, quelque chose, par exemple, d'individuel qui fait que ça fait émerger ce rêve. Il y a le fait de vraiment le rêver collectivement, enfin, d'être de, de, de, dans le rêve de ce rêve. Enfin, bref, je ne vais pas re-rentrer dans le détail de tout ça, mais... C'est... Euh, mais protéiforme. J'espère que je ne vous ai pas encore perdu. Du coup, juste pour ajouter, donc pour, pour ceux qui, qui viennent un peu du coutumier de l'instant Z, du modèle Z et tout ça, ben on retrouve les quatre euh, les des cinq espaces du modèle Z, on les retrouve là. Euh, du coup, c'est exactement sous les mêmes dénominations. Voilà, Juste pour faire le lien euh, entre les deux mondes, d'où viennent les espaces, ben voilà, ça vient d'ici. Je t'en te, prie, Elsa, continue. Et merci Jérôme. Et au milieu de, euh, de ce, ce, cette roue, elle n'est pas symbolisée là, mais c'est un peu, euh, euh, on pourrait imaginer le, la joie dans l'action, l'espèce de d'amour de faire et d'être, et, et, euh, et de d'aller de, chercher euh, profondément l'élan dans ce qu'on fait, et le et du coup le sens par, enfin l'élan trouvé aussi par le sens. Mais c'est vraiment euh, de d'être dans, dans l'agir par, par plaisir, il y, a, il y a de ça. Il y a évidemment que ce n'est pas tout le temps ça, mais il y a, il y a quelque chose d'aller chercher ce qui nous fait profondément vibrer et de, et de se trouver à la bonne place pour faire ça, de trouver l'endroit où ça vibre pour chacun. Parce qu'il y a un, un des outils, par exemple, c'est aussi de se rendre compte que dans une équipe, de travail ou un collectif ou même un groupe d'amis ou enfin, des gens qui font un projet ensemble qu'ils qu soient professionnels ou qu'ils soient bénévoles ou qu'ils soient associatifs ou je sais pas quoi euh, de se rendre compte qu'on a, on a, on a chacun des zones de confort dans, dans cette, ce cadran là aussi il y a des gens qui sont beaucoup plus rêveurs il y a des personnes qui sont beaucoup plus euh, euh, planifiante ou planifieur, il y a des personnes qui sont plus célébratives euh, et, et, et des frictions peuvent naître de ça justement, cette euh, différence dans l'appréhension la, des choses et la priorité donnée aux choses ou, euh, ou le, la, la façon euh, structure mentale de, de, de, de percevoir le monde et les, et les projets. Et donc euh, de, de, bah, de voir aussi la diversité que peut, qu peut être un collectif euh, et comment euh, quand euh, dans des dans des entreprises ou dans des assos ou dans des compagnies ou dans peu importe le milieu se rendre compte qu'il y a quand même des endroits où il y a énormément de planificateurs ou planificatrices par exemple. Euh, je vais faire dans le gros euh, cliché, par exemple, enfin stéréotype, mais euh, euh, je ne sais pas. Euh, dans le monde de l'entreprise, dans certaines entreprises, il y a énormément de gens qui, a, qui aiment planifier, par exemple. Et euh, je vois dans les, dans les, dans les structures que j'accompagne, par exemple, il y a des, des compagnies artistiques que j'accompagne où, où la capacité à rêver est bien plus développée, à planifier, euh, pas toujours, où il y a moins de gens qui sont là-dedans. Et donc, c'est comment on se, rend, on se conscientise ça. Ça ne veut pas dire qu'on est rêveur pour toujours. Hein. Ce pas non plus des gros, grosses catégories que je fais euh, où on n'évoluerait pas et, et où, et en plus, selon les endroits de la vie, on n'est pas toujours au même endroit ou dans la même énergie. Mais euh, en tout cas, c'est de se rendre compte que si dans mon équipe... Euh euh, finalement on n'est que des rêveuses ou des rêveurs euh, ben, c'est peut-être logique qu'à chaque fois qu'on doit planifier un truc on galère et, euh, et du coup comment est-ce qu'on va chercher des ressources extérieures ou des nouvelles personnes qui ont plus cette énergie et cet appétit là pour nous, pour nous compléter ou est-ce qu'il y en a certains qui, euh, qui finalement euh, peuvent faire naître l'envie d'aller un peu plus vers ça voilà j'essaie d'imager un peu le, le truc et du coup si je peux me permettre Elsa c'est ça que je trouve super intéressant dans le Dragon Dreaming en tout cas moi c'est vraiment là que je l'ai touché c'est ce moment justement de vraiment prendre le temps de la célébration, c'est-à-dire que quand on vit certains outils du Dragon Dreaming, et là, en l'occurrence, la roue des projets, c'est de s'arrêter et de dire OK, fort de ça, qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement Qu'est-ce qu'on a appris Qu'est-ce qu'on qu est, qu est en train de, de prendre conscience Et qu'effectivement, parfois, on, euh, voilà, cette prise de conscience, une problématique, elle est problématique vraiment si on n'en a pas conscience. À partir du moment où on prend conscience du problème, bah déjà, on, on met un doigt vers la solution. Quoi. Euh, et ça que je trouve intéressant, le, le fait vraiment de, de passer par la célébration en, en collectif, ça amène ouais. ça. Voilà, ouais, j'ai dit. Et euh, oui, merci, ça me permet de rebondir. Euh, quand je disais tout à l'heure que c'est fractal, c'est que, et notamment la célébration, c'est hyper intéressant de la rajouter à plein d'endroits. Et donc, pas juste à la fin du projet, mais euh, à chaque... Et c'est pour ça que bah, dans chaque dimension, il y, a, il y a une célébration à chaque fin de... De, tour, de, petits, euh, de, de petites dimensions. C'est difficile de ne pas pouvoir toucher l'écran. Euh, je vous montrer directement. Euh, et que, bah, voilà, quand par exemple, on est arrivé, on a une vision commune, bah, une forme de célébration c'est d'arrêter pour se dire Ah, tiens, est-ce qu'en fait on est tous reliés sur ça Est-ce qu'on se sent. Euh, on se sent vraiment connecté toutes et tous à ça. Est-ce euh, on est en, On, on s'est réaliste ce qu'on est en train de se dire en, en termes de moyens humains, de moyens financiers, etc. Et pareil au moment de la, de la stratégie et de la planification. Euh, la célébration, c'est pas juste uh, youpi, uh, on, on boit un coup, uh, c'est super. C'est vraiment uh, la, une forme d'aller chercher une forme de clarté et de clairvoyance sur ce qu'on est en train de vivre. Quoi. Et du coup, euh, au niveau euh, individuel, au niveau collectif et au niveau du projet. Et de sans cesse... Euh, s'arrêter pour, pour prendre de la hauteur et regarder un peu. et euh, du coup honorer les petits pas qui ont été euh, vécus et donc célébrer les petits pas réalisés mais aussi célébrer les apprentissages individuels les évolutions individuelles et aussi euh, les évolutions euh, collectives et de se réadapter en permanence c'est vraiment de l'agilité pour le coup parce que c'est vraiment en permanence euh, pouvoir se dire ça, où est le curseur ça va, ça va pas euh, euh, au niveau personnel, humain, au niveau collectif au niveau au niveau de, des objectifs et de la stratégie du projet et des rêves qui étaient posés. Est-ce qu'on est toujours au bon endroit que, ouais. Et donc, il y a plein de formes de célébration pour nourrir tous ces trucs-là. Et c'est ça qu'on adore. Et le rêve, ben oui, euh, il y a... Donc, euh, donc à l'intérieur de, de, de ces quatre dimensions euh, et des 16 étapes, du coup, il y a plusieurs processus et donc euh, outils qui sont proposés par Dragon Dreaming. Enfin, le, la, la, dans la méthode, quoi. Euh, et notamment euh, donc dans le rêve, l'outil phare, c'est le cercle de rêve, et donc c'est vraiment un outil pour euh, réapprendre à rêver ensemble, qu'est-ce que c'est que de rêver ensemble, euh, et d'oser rêver, mais, mais dans un rêve qui n'est pas non plus, euh, je ne vais pas rêver d'aller sur la lune, alors que je sais très bien qu'on ne va pas aller sur la lune avec euh, mon, mon groupe, euh, de je ne sais pas quoi que je fais enfin, c'est un rêve qui est à la fois vraiment grand, qui permet d'ouvrir le, le, la créativité justement, mais qui est quand même aussi relié à quelque chose de puissamment ancré dans, dans, dans ce qu'on désire quoi, individuellement et de ce pourquoi on est capable de se donner les moyens de, de rêver aussi quoi. voilà, et après il y a donc différents outils développés pour chacun, chacune de ces dimensions et puis, d'autres outils qui peuvent venir se greffer, euh, qui sont glanés ailleurs que dans Dragon Dreaming, euh, chez les gens qui utilisent Dragon Dreaming. Je continue. Euh, donc, voilà, des processus pour chaque dimension de la roue, ce que je viens de dire. Et il y a aussi des outils pour soutenir la posture et la présence au sein de... de enfin, pendant tout le déroulé de, de la vie de... D'une équipe, d'un projet. C'est donc vraiment une boîte à outils euh, processus et, euh, et aussi euh, des outils très euh, pratiques sur euh, bah, c'est quoi être vraiment là, c'est quoi être vraiment présent, comment on travaille l'ancrage, comment on travaille la présence à soi, à l'autre, à l'écoute fine de ce qui est en train de se passer. Et donc, euh, un, des, un des outils pour ça, ça, ça, ça s'appelle le PINACARI qui est un mot euh, aborigène pour dire euh, « oreille levée de, » des kangourous. Euh, et donc, euh, l'image qui va avec ça, c'est vraiment euh, bah, le kangourou euh, qui euh, se met à l'écoute euh, très sensible de euh, ce qu'il ressent, sûrement, et de ce qui se passe autour de lui euh, pour sentir euh, comment euh, s'ajuster. Et donc, euh, le, le pinacari dans « Dragon Dreaming », c'est vraiment… Euh, L'outil qu'on utilise pour ça, c'est des petites euh, clochettes, euh, ou un gong, ou en tout cas, c'est plutôt un son pour, euh, pour euh, mais, mais pas forcément d'ailleurs, mais euh, nous, on l'utilise souvent en, en faisant un son. Et donc, quand cette cloche sonne, qui peut être sonnée par tout le monde, euh, quand cette cloche sonne, l'idée, c'est de euh, s'arrêter et de vraiment aller ressentir qu qu'est-ce qu qui est vivant en moi là, euh, comment je me sens, comment physiquement est-ce qu'il y a des tensions dans mon corps, euh, comment je, où, où j'en suis dans mes ressentis, mes émotions, est-ce que je suis en train de défendre corps et âme une idée euh, euh, parce que c'est hyper important pour moi et que je ne peux pas du tout la lâcher pour, pour telle et telle raison mais du coup, de clarifier ça ou est-ce que je suis juste en train de tenir parce que, parce que l'autre il m'agace trop et que ça me saoule de lui laisser un euh, truc enfin, voilà, c'est ramener à, à nouveau de la conscience sur ce qui est en train de se jouer pour chacun, enfin pour soi et du coup euh, un peu plus dans le groupe et donc de prendre un point d'arrêt de juste s'y redescendre dans le, dans le corps et dans euh, la respiration pour essayer de ramener euh, régulièrement euh, à la conscience de ce qui est en train de se jouer, de se passer, et, euh, et de pouvoir lâcher aux endroits où c'est nécessaire et de pouvoir tenir aux endroits où c'est important de tenir, enfin de tenir, de, où il y a des choses importantes qui se jouent. Euh, voilà, et donc ça, bah, ça c'est un outil, par exemple, qu'on utilise en réunion, nous, quand on fait des réunions avec le réseau ou dans d'autres endroits, chacun oeuvre euh, mais en collectif c'est très pratique parce que n'importe ben, voilà, qui peut prendre la petite clochette et dire on est en pleine conversation comme ça et donc on redescend euh, ou même pour juste commencer une réunion, pour commencer un temps collectif, pour, pour faire une pause au milieu voilà. outil de rappel à, au présent, à soi enfin à, ouais, à l'instant présent et, et à une forme de d'écoute quoi. La communication charismatique c'est donc un deuxième euh, une deuxième invitation dans les outils. Euh, euh, je peux trop le développer celui-là mais c'est vraiment comment euh, on vient parler du centre de soi euh, en essayer justement de sortir de du, du, du surmental. mental. Euh, L'idée c'est pas non plus de voir le mental comme quelque chose de mal. Bien au contraire c'est un outil. Enfin c'est voilà au service du, du tout. Mais mais comment euh, par contre, quand euh, je, je, un projet qui me tient vraiment à cœur, justement, enfin, aller chercher ce qui me tient à cœur, à cœur euh, du cœur, quoi, De qu'est-ce qui fait vraiment sens et qu'est-ce que, qu que ben, j'ai envie, où est-ce que j'ai envie d'agir, où est-ce que j'ai envie d'être dans ce groupe, où -ce que... et donc euh, la communication charismatique c'est aussi un petit processus outil qui permet d'aller rechercher ça euh, dans, la, dans, le, dans le, ce que je vais communiquer, ce que je vais transmettre, ce que je vais d'où je parle, quoi. Voilà, puis trois petits points parce qu'il euh, y a d'autres choses. <rire> euh, C'est une petite teaser. Et donc, oui, euh, bah, je l'ai déjà dit au début, mais euh, rappelez que euh, ce n'est pas figé. C'est une méthode vivante, Dragon Dreaming, en évolution constante. Il euh, y a assez peu d'écrits. Euh, C'est une méthode qui est encore... Enfin, euh, une méthode... Euh, modèle qui est, qui est encore très oral dans la transmission. Il y a, John, il a écrit un certain nombre de, de documents qui sont en anglais, qui n'ont pas été traduits. Il y a un e-book qui a été par contre, un travail à l'international qui a été fait, où vous pouvez le télécharger sur le site Internet, euh, qui commence quand même à avoir quelques années, mais qui reprend, euh, qui reprend bien l'essentiel de, de Dragon Dreaming. Euh, mais il y, a, il y a assez peu d'écrits de, de, quand même sur tout. Tout, tout, tout, tout cette, euh, toute cette méthode modèle. Euh, et en même temps, là, il euh, y a Lise Barbuto, qui, vit au, qui est brésilienne, qui a fait un gros travail euh, avec John, euh, qui a fait une thèse même sur Dragon Dreaming, et qui, qui projette là, euh, tous les deux, de publier en livre dans, dans l'année euh, qui vient, normalement, pour avoir un peu plus de littérature sur le sujet, euh, parce que, comme je le disais, pour le moment, c'est assez oral. Mais, mais en même temps, avec un, un réseau international assez vivant, ce qui fait que ça, ça se co-construit, euh, ça évolue aussi ensemble avec beaucoup de partage de pratiques. Euh, voilà. Donc, il euh, y a des, des, des processus qui s'adaptent ou qui évoluent un peu. Il euh, y a des choses très ancrées euh, dans les racines qui, qui sont quand même bien ancrées. Le vivant. Alors, ce que Dragon Dream permet, d'après nous, euh, eh ben, ça permet de redynamiser euh, l'engagement pour concrétiser un projet. Ça, ça, a créé vraiment, ça peut vraiment créer euh, euh, une régénération et, une, et ouais, euh, de, de l'envie et de l'engouement à nouveau pour, euh, pour un projet où chacun peut retrouver euh, le pourquoi il était là ou où, où elle était là. Euh, ça peut très fortement renforcer un collectif. Un bah, un des deuxièmes piliers, c'est le, le, le collectif résilient. Donc, c'est euh, comment vraiment créer des collectifs qui sont euh, bâtis sur la confiance et sur euh, une, une authenticité et un niveau de profondeur assez fort. De fédérer une nouvelle équipe, parce que ben, voilà, c'est aussi euh, approprié Dragon Dreaming pour un, un, lancer un petit projet et fédérer une équipe autour du rêve et tout ça, ça, ça, ça marche hyper bien. Réinsuffler la créativité, bah, j'en ai parlé euh, clairement, c'est euh, sentir qu'on a tous de la cré créativité en nous en fait, mais on, on, déjà on nous a fait croire qu'il y avait des créatifs et des créatives et d'autres pas. Euh, et donc c'est vraiment se euh, euh, ce, ce, ce réouvrir à soi-même, euh, parce qu'après c'est fou la créativité qui sort. Quoi. Et, et collective aussi, euh, liée à l'intelligence collective que ça fait émerger redéfinition euh, d'une vision collective et une stratégie partagée, euh, bah, le rêve et l'endroit le, le, le, le, du rêve et de la planification, ça permet vraiment ça, de réaligner la vision et d'être sûr que tout le monde et toutes euh, tout et tous sont bien là pour la même raison, parce que plein de fois dans les projets, on peut avoir l'impression qu'on est au service de la même chose et qu'on défend la même chose, puis il y a des gros bugs où on se rend compte que non. Et, euh, et en fait, c'est qu'on euh, ne se rappelle pas toujours euh, vraiment... Bon, tout, toujours on nomme pas forcément toujours assez euh, les, les visions de chacun et, on, et, et parce qu'on euh, a l'impression qu'on dit la même chose, alors qu'en fait, chacun est dans sa perception des choses et sa vision de, du monde et du projet. Et donc, euh, Dragon Dream, c'est aussi ça, c'est aussi plein de, de moments qui invite à se partager euh, qu'est-ce que je vis vraiment à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je vois vraiment à l'intérieur de moi, parce que forcément, chaque personne, on a, on a toutes et tous une vision différente des choses, même quand on a l'impression de, de vouloir la même chose. Donc, c'est redonner de la place pour se, se rendre visible tout ça les uns aux autres, et donc avoir des visions collectives qui sont vraiment collectives, et derrière, pouvoir établir ensemble une stratégie qui, qui répond à à l'endroit où tout le monde a envie d'être, d'aller, où tout le monde sent que c'est la stratégie la plus logique et en même temps euh, qui, qui se réadapte en permanence, quoi. d'être vraiment dans quelque chose d'assez organique euh, plutôt que la stratégie parfaite posée sur un truc mais qui en fait est ultra euh, dur et chronophage à mettre en place euh, et usantes, fatigante, etc. Là, c'est vraiment essayer de trouver une stratégie qui, qui est euh, bah, un peu comme à l'instant Z, de la petite planche, euh, qui va faire qu'on euh, peut passer à l'action et on peut avancer et d'essayer de lever les blocages en permanence, d'être plus dans euh, faire et lever les blocages qui peuvent apparaître plutôt que d'anticiper tous les blocages. Euh, ah bah, identifier et dépasser les blocages. <rire> Je la boucle les bouquets. Auprès de qui s'adresse Dragon Dreaming Eh bien, euh, euh, partout. Partout, euh, dans des endroits qui, évidemment, ont envie, quand même, de, de collectif, de redistribuer un peu le pouvoir, de re-questionner, quand même, euh, le faire ensemble mais euh, du coup ça peut, euh, et euh, dans tous les exemples là qui sont donnés, euh, on est allé euh, faire du Dragon Dreaming euh, et donc voilà ça peut être l'entreprise, ça peut être la collect des collectivités territoriales, ça peut être des assos, ça peut être des coopératives, ça peut être des compagnies artistiques et ça peut être aussi euh, dans sa famille euh, pour organiser euh, le nouvel an <rire> ou euh, les prochaines vacances de février ou euh, je sais pas quoi, enfin, en fait ça s'applique à tout euh, tout, tout, euh, là il n'y a pas les écolieux par exemple mais euh, ça aussi euh, je, suis, je vis actuellement dans un lieu qu'on a acheté à plusieurs et qu'on et que, euh, fait en, en dragon, avec euh, Dragon Dreaming et même accompagné aussi en dragon Dream. même de l'auto-coaching même de l'auto-coaching même son année c'est vrai absolument je, maintenant je rêve mon année euh, je célèbre mon année précédente je fais ma stratégie c'est plutôt un truc collectif mais exactement on peut aussi le faire seul pour soi-même euh. C'est super, c'est magique. Et alors, découvrir Dragon Dreaming, ça, c'était une petite slide pour vous montrer aussi les prochains pas. Donc, dans la découverte de Dragon Dreaming, il y a les webinaires. Donc là, on en relance une saison et du coup, vous êtes là au premier webinaire de cette année. Il y a aussi des ateliers découvertes. Pour le moment, on ne les a pas mis sur le site, mais là, bah, Zéro, on reparlera juste à la fin parce qu'on on va en, en, en animer en tous les deux. Euh, L'idée, c'est de, de après le webinaire, du coup, plutôt des personnes qui ont quand même déjà vu le webinaire pour avoir déjà un peu une présentation de Dragon Dreaming, c'est d'aller un peu plus loin en testant euh, un premier petit processus en ligne quoi, pendant deux heures euh, pour être un peu plus dans, dans le partage et l'action et que là où c'est plus nous qui parlons. Quoi. Donc, euh, on vous dira, il y a une date euh, qu'on qu propose après. Ensuite, euh, donc, on, le, on propose des formations Dragon Dreaming. Donc, euh, on est plusieurs euh, formateurs Dragon Dreaming en France, à différents endroits de la France. Et euh, on n'a pas forcément exactement le même format. Euh, quand Enfin Chacun fait quand même un peu à sa sauce, mais on a un canevas commun de base, euh, qui est d'ailleurs aussi un, euh, très lié au canevas international. Euh, de découverte et donc le, la, la base de c'est deux jours et puis on est en train de développer des formations d'approfondissement euh, après ces deux jours-là ou trois jours-là parce qu'on n'a pas tout à fait le même format avec les, selon les formateurs les formatrices voilà euh, donc les formations et, euh, et l'autre euh, façon aussi euh, de découvrir ou de vivre Dragon Dreaming c'est qu'on euh, on est aussi plusieurs à faire des accompagnements euh, très teintés de Dragon Dreaming ça, je dis très teinté parce qu'on a tous chacun d'autres outils, enfin d'autres. On s'est tous formés aussi à d'autres choses et, et, et, et ça se mélange. Enfin voilà, moi je n'utilise pas que Dragon Dreaming quand je suis dans l'accompagnement d'équipés de, de projets, mais par contre, ça teinte clairement la façon que j'ai d'accompagner. Et donc, quand je dis accompagnement, c'est que, euh, bah, en soi, c'est pour une structure, un collectif euh, qui a euh, envie. Euh, moi, j'accompagne pas mal de collectifs que je vois une fois par an sur un séminaire de deux jours où je les accompagne vraiment à euh, faire le bilan, célébrer, euh, rêver l'année suivante euh, ou la saison suivante, euh, du coup, et établir à nouveau la stratégie pour euh, l'année à venir, mais peut-être aussi les deux, trois années à venir. Euh, et, euh, et fluidifier les blocages qu'ils ont pu rencontrer dans l'action ou qu'ils rencontrent dans l'action. Euh, et donc, dans ces moments-là, bah, c'est une équipe qui, du coup, découvre aussi Dragon Dreaming, mais, mais il arrive aussi, et Nicolas, un de nos collègues, le fait pas mal à, dans les alentours de Lyon, de euh, euh, se servir d'une de, demande d'un collectif par exemple, là, il a un écolieu, euh, Et du coup, d'inviter des gens extérieurs à ce collectif pour enrichir, enfin, euh, pour découvrir, la, la, quelque part, c'est un peu une formation action, pour découvrir la méthode et en même temps, euh, ben, bénéficier quelque part euh, du projet en cours et, et apporter un regard extérieur au projet qui est, qui est au centre. Parce que quand on fait les formations, il y a toujours un projet prétexte au centre pour dérouler toute la roue. Puisque dans les deux jours, on va passer par la célébration, le rêve, le plan, l'action. Et donc forcément, on utilise un projet. En... Moi, moi, tel que je l'ai fait à les formations, on utilise un tout petit projet fictif qui n'a pas trop d'enjeux pour que justement, on puisse dérouler assez facilement en deux jours les différentes étapes. Mais voilà, il y a forcément un projet au centre. Et ça peut être aussi un format plus accompagnement avec un projet existant ou en création en cours. Voilà sur ça. Et alors, les dates de formation, vous les avez toutes sur le site internet euh, rêvedudragon.org. Euh, euh, donc, la rubrique agenda. Euh, les prochaines qui arrivent, Donc il euh, y en a une le 17 et 18 mars à Nantes avec moi et OL, un collègue, sur deux jours. Il euh, y en a une autre avec Nicolas. Donc, là, c'est le, le format dont je vous parlais justement euh, le 18 et 19 mars dans le Jura, où c'est autour de la création d'un écolieu donc le, la, la, le, ça déroule la route Dragon Dreaming mais avec ce projet là au centre et du coup des gens qui font vraiment partie de ce projet ensuite il y en a à nouveau une le 14 et 15 avril à Rennes avec moi et Pierre de deux jours en, en avril donc, je crois qu'il n'y a pas encore les dates. Il y en a une avec Julien près de Lyon. Donc, Julien, lui, il fait euh, un, enfin, un module 1 de 3 jours. Et puis le 12 et 13 mai, il y en a une à Agen de 2 jours avec Jérôme et moi-même, ici présents. Et puis, euh, Julien lance un module d'approfondissement dans la Drôme courant mai-juin. Voilà, et il y en a d'autres aussi euh, sur, qui continuent après mai-juin sur le site internet. Je crois que j'ai dit suffisamment de choses sur la formation. Voilà Je crois que j'ai assez parlé. Yes, donc du coup, on va couper l'enregistrement.